Bonjour à tous et à toutes. Voilà, en cette période de confinement, je me suis dit que je pouvais vous donner un petit défi. Tout le monde a envie d'apprendre à jongler à trois objets. Voilà, moi j'ai pas, pas de balles là. Donc euh, j'ai pris des pommes et euh, pour protéger un peu les pommes, parce qu'on joue pas avec la nourriture, je me suis mis juste au-dessus de mon lit. Ça m'évite de me baisser trop si je fais tomber mes objets, mes pommes, pour, euh, pour les ramasser. Voilà. Donc euh, apprendre à jongler à trois balles en cascade ça va être l'objectif de notre petite vidéo voilà je vous fais une petite démonstration les balles montent tous à la même hauteur elles passent en dessous et sont lancées de l'extérieur vers l'intérieur voilà je vais essayer de vous donner une petite méthodologie modéliser un peu un apprentissage qui peut paraître complexe pour certaines personnes mais qui séquencées <coughs> peuvent s'apprendre assez rapidement alors la cascade est la trajectoire de base pour le jonglage. La plupart des figures de jonglerie l'utilisent. Ça permet de faire en sorte que les balles ne s'entrechoquent pas en l'air. Et ensuite on peut enchaîner avec différentes figures où les trajectoires des balles vont être légèrement différentes. Notre objectif de la première séquence, de cette première vidéo, ça va être réussir à faire quatre lancers, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait 4 lancers, on a automatisé un petit peu les mouvements de base, les gestes importants. Et donc, on va pouvoir ensuite se donner le deuxième objectif qui est de réussir à faire 10 lancers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 10. Une fois qu'on s'est fait 10 lancers, on peut en faire à l'infini, c'est juste un peu d'entraînement. Et on peut estimer qu'on s'est jonglé. Alors, pour arriver à jongler, à faire quatre lancers corrects, ça prend un petit peu de temps. On peut considérer que trois séances de 20 minutes ou une séance d'une heure euh, doit suffire pour, euh, pour faire ce premier apprentissage et puis après un peu plus de temps pour vraiment euh, lancer 10 balles. Mais là, on a le temps. Passez-y euh, pas trop, euh, voilà, 20 minutes par, par jour et vous allez voir très rapidement, euh, vous, allez, vous allez réussir cet, cet objectif. Alors je vais vous donner une petite méthode d'apprentissage, une sorte de, qui tirait un peu de la programmation neuro-linguistique. Euh, chaque étape doit être acquise avant de passer à la suivante. On passe à peu près en général 2, 3, 4 minutes par, par séquence. Quand on réussit une séquence, on essaie de renforcer euh, euh, par un ancrage de réussite sa, sa séquence, on renforce en ayant un petit, une petite mimique qu'on a à soi. Moi en général, je fais ça, voilà, je tire ça des, des sports de combat, je me relâche et voilà, ça me permet d'ancrer un peu cette séquence après séquence, ces apprentissages que je fais. Ensuite, il faut prendre le temps, laisser le temps au cerveau d'engrammer de, un petit peu ce qu'on a appris, donc de temps en temps. Toutes les 3-4 séquences, on va y en avoir je pense une petite dizaine, ben, vous allez boire une gorgée d'eau tranquillement, vous allez faire 10 pas dans l'appartement, faites ce que vous voulez, vous faites des pompes, vous relâchez, voilà vous laissez le temps par une rupture de schéma un peu pré-choisie à votre cerveau d'engrammer l'ensemble de ce des choses que vous avez appris. Et puis en plus, ensuite, vous reprenez les étapes à partir de la première étape jusqu'à l'étape où vous vous êtes arrêté. Voilà. Il faut commencer, c'est important, par être dans un état physiologique approprié, on va dire. Donc une respiration lente, hein, on baisse ses épaules, abdominale, corps vraiment relâché, mâchoire, épaules, bassin, bien délié, euh, à la limite de, de, de l'affaissement, on va être relax, vraiment babacool, euh, des gestes bien fluides, bien tranquilles. Euh, le regard euh, à l'horizontale euh, comme un regard flou avec euh, une, euh, comment dire, une vue périphérique voilà tranquillement euh, le positionnement de base euh, c'est d'être euh, par les pieds bien alignés moi je me suis mis devant mon lit pour euh, je vous expliquer pourquoi euh, les mains de chaque côté les paumes de main le long du corps voilà et on va jongler tranquillement comme ceci alors qu'on peut commencer avant de commencer la première séquence, on peut essayer de se faire une imagerie, une image mentale de ce que les balles vont faire. Vous m'avez vu jongler au début de la vidéo, on s'imagine avec deux balles dans une main une balle dans l'autre. Et puis on voit comment, enfin on imagine ce qu'on doit faire avec les mains, ce qu'on doit faire avec les yeux, avec le regard, quand on va jongler. Donc là, moi j'avais deux balles dans la main droite, je lance la première, lorsqu'elle est arrivée à son apogée, je libère la deuxième, je récupère la première et quand la deuxième est en l'air, je libère la troisième, puis je récupère la deuxième et puis après c'est quelque chose qui s'enchaîne. Donc on essaye de s'imaginer sans balles, sans rien, juste euh, euh, par le, effort, euh, un effort cérébral, ce qui va se passer. Tac, tac, tac. Une fois que vous avez une petite idée euh, de la manière dont vous imaginez que ça va se passer, alors après on peut commencer la séquence. Alors on ne va pas commencer à trois balles, parce que si on commence ou à trois pommes, euh, si on commence à trois pommes, euh, tout va aller trop vite et on va se mettre directement en situation d'échec. Ce que je vous propose, c'est de commencer euh, la cascade à une pomme. Ça va permettre de créer un circuit neuronal, de faire les premières connexions euh, dans le cerveau pour avoir une bonne trajectoire, une trajectoire idéale qu'on pourra transposer ensuite au jonglage euh, à trois, à deux balles, à trois balles. Donc, euh, on prend une bonne inspiration, on ne jongle pas en apnée hein, et puis on peut... Euh, commencer à lancer ses balles. Donc le premier lancé, il se fait par la main droite, si vous êtes droitier, ou par la main gauche, si vous êtes gaucher, à peu près à la hauteur des yeux. On imagine deux points morts ici, et je lance ma balle hop, sur le point mort. Voilà. Si j lorsque j'arrive à faire dix lancers qui sont propres, d'une main vers l'autre, la balle, je la tiens dans la main sans la saisir, hein, hein, la pomme, juste dans la, dans la pomme de la main, ici dans les doigts. d'y lancer propre. ok, je me récompense, je fais mon petit engrage de, de réussite, voilà. Et je passe à la deuxième étape. La deuxième étape n'est pas tellement plus compliquée, je vais rajouter, je vais imaginer la deuxième balle, je ne la prends pas encore mais j'imagine la deuxième balle, et je vais simuler le lancer de la deuxième balle, lorsque la première sera en haut, en mettant une claque sur ma cuisse. Et donc, je prends ici. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche, droite. Quand je fais ça dix fois correctement, hop, je fais ma petite pause, mon petit ancrage. Très bien. Et je peux passer à la séquence suivante. La séquence suivante, euh, je pourrais prendre deux pommes et faire la même chose. Comme ça, je simule déjà une pomme dans la main. Ici, et faire juste la même chose. Hop. Donc là, je dois attraper dans mes trois doigts. Mais j'ai déjà mes trois pommes. Très bien. Étape suivante, deux pommes, et je remplace la claque de la pomme de, sur la cuisse par le lancer de la pomme. Et je vais faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Lorsque j'ai fait ça correctement dix fois, allez, on manque un peu, et je repars de l'autre côté. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche droite, gauche droite, 6, 7, 8, 9, et 10. Parfait, on se repose et on voit une petite gorgée. Ok, moi je repars pas aux étapes, euh, euh, à la première étape avant de reprendre. Mais vous, je vous conseille de repartir dès la première étape, revenir jusque-là et enchaîner avec la prochaine. La prochaine étape, c'est alterner droite-gauche et gauche-droite. Donc tout à l'heure, on a fait droite-gauche, puis on a fait gauche-droite, gauche-droite. Maintenant, on va alterner, on va faire droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Quand on fait ça dix fois correctement voilà, ça va peut-être pas arriver tout de suite les balles vont tomber, on reprend, on prend son temps, quand on a fait ça dix fois correctement on ancre un petit peu son l'apprentissage de réussite tranquille et on repart à l'étape suivante. L'étape suivante c'est une étape qu'on a déjà vécu c'est la claque sur la cuisse on va simuler le lancer de la troisième balle et le lancer de la troisième balle il va se faire après le lancer de la deuxième droite, gauche et droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, 3, 4, 5, et ainsi de suite, je dois faire ça bien dix fois avant de pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, vous l'avez compris, c'est gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, et je dois faire ça dix fois. Quand je fais ça dix fois correctement, notre petite routine classique, et j'enchaîne la séquence suivante. Et la séquence suivante, j'alterne. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, droite, droite, droite, droite. Voilà, j'enchaîne. Là, je fais tout. Je sais lancer de la main droite, récupérer de la main gauche, et j'ai le bon timing. 1, 2, 1, 2, L'écueil le plus fréquent c'est de lancer en même temps. Là je vous fais un mauvais exemple, c'est pas très pédagogique, mais de lancer en même temps le 2 et de taper sur le 3. Donc pour ça il est important de bien distinguer les trois temps. Et pour, pour faire ce peu, vous pouvez utiliser un, un petit moyen, c'est de choisir un mot avec trois syllabes. Et vous devez faire une action sur trois syllabes. L'action de lancer ou de taper sur la cuisse. Ça fait chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, caramel, caramel. D'accord, bien, on doit bien pouvoir dire les trois temps si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne lance pas tout à fait correctement. Une fois qu'on maîtrise cette étape-là, on arrive au bout de, du processus et on peut remplacer simplement la claque sur la cuisse par le lancer du troisième objet qui est la pomme et donc on part comme on partait tout à l'heure, droite, gauche, et là tout s'enchaîne dans le meilleur des mondes, tranquillement, vous avez l'ensemble des étapes pour apprendre à jongler, peut-être que certains vont avoir des difficultés à certaines étapes, moi je vais poster cette vidéo sur, sur YouTube, vous pouvez me mettre des commentaires et j'essayais de remettre des vidéos avec les, les écueils, les erreurs les plus fréquentes et la manière de remédier à, à, ces, à ces problèmes pour pouvoir avancer un petit peu dans le, dans le jonglage. Voilà, Jongler c'est quelque chose de très intéressant, hein, ça fait travailler les deux hémisphères du cerveau, c'est vraiment utilisé dans la résolution des problèmes, dans beaucoup de choses. Voilà, Je vous souhaite bon courage euh, et puis euh, on se revoit dans d'autres dans vidéos pour euh, enchaîner et peut-être euh, vers d'autres figures de jonglerie. À bientôt